Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais mettre euh, le point sur euh, un fait euh, inéluctable c'est qu'il faut bien vous rendre compte que trader c'est prendre des risques. Il ne faut pas se voiler la, la face donc il est certain que lorsque vous ouvrez un compte de trading, un compte réel, eh bien c'est de l'argent réel que vous mettez euh, sur ce compte et que vous pouvez euh, éventuellement tout perdre si vous faites euh, n'importe quoi. Donc Normalement le but de toute personne qui commence à trader c'est de gagner de l'argent mais encore faut-il mesurer son risque, ne pas faire n'importe quoi et pour cela il y a différentes techniques importantes. La première c'est de ne pas prendre des positions trop grandes donc ne risquez pas au début euh, plus de 1%, il vaut même mieux mettre euh, moins de 1% euh, de risque euh, de votre capital sur un trade comme ça, si jamais ça se passe mal, si vous perdez sur ce truc, ben ça ne va, va pas être une catastrophe. Par contre si vous commencez à perdre 10%, 20% voire 50% euh, à cause d'une position que vous avez prise, une trop grosse position, ben là ça va être très compliqué. Donc n'essayez pas de gagner trop, trop vite avec un petit compte, donc euh, si vous voulez vivre du trading, ben, ce sera difficile avec un petit compte, ça il faut bien vous en rendre compte. Donc un petit compte de trading, ça va vous permettre d'apprendre. Vous allez me dire, euh, oui mais Serge, tu conseilles toujours de, de commencer avec un compte euh, démo, un compte de démonstration. C'est vrai, pourquoi Parce qu'il y a différentes choses à apprendre. Il faut d'abord apprendre, apprendre une méthode de trading puis vous devez apprendre, euh, choisir quel marché vous allez trader de préférence. C'est pour ça que si vous suivez mes vidéos et eh bien je vous donne des conseils sur euh, ces différents points. Donc euh, à partir du moment où vous passez sur un compte réel, bon il ne faut pas passer sur un compte réel avant d'avoir obtenu des bons résultats sur un compte démo, ou bien si vous voulez absolument commencer directement sur un compte réel afin d'avoir euh, de sentir les sensations de trader avec de l'argent réel, vous pouvez le faire, mais ne mettez pas un compte de 20 000 ou de 100 000 euros au départ si pour vous ça représente beaucoup d'argent. Donc euh, soyez conscient aussi que n'importe quoi peut se passer sur le marché, il peut y avoir tout d'un coup un crack et que le marché parte à une vitesse incroyable dans un sens ou dans un autre, que vous n'ayez pas mis un stop loss et que vous perdiez la totalité de votre, de votre argent ou une grosse partie. Alors vous allez me dire oui, mais si je mets des stop loss, et bien même un stop loss ce n'est pas une garantie à 100% qu'il ne peut pas se passer quelque chose d'imprévu. On l'a déjà vu par le passé, si le marché chute et qu'il n'y a personne pour racheter le marché, et bien le marché il va continuer à chuter même si vous avez mis des stop loss euh, chez IG vous pouvez avoir des stop loss garantis, mais ça aussi euh, c'est inconvénient. Donc euh, soyez toujours prudent, ne prenez pas une trop grosse position parce que si vous prenez une position et, et que s'il y a un mouvement de 100 pips sur le marché vous perdez 50% de votre capital, ben, ce ne sera pas cool, ça c'est certain. Donc euh, préférez de prendre des petites positions et comme je vous dis toujours avec le scalping vous allez prendre des petites positions Prendre rapidement vos gains, comme ça vous ne vous exposez pas longtemps euh, à ce qui peut se passer sur, sur les marchés. Donc c'est un, un des avantages du scalping. Donc prendre rapidement ses positions et euh, apprendre bien sûr une méthode. Ça c'est bien sûr le, le B à bas si vous voulez faire du trading. Euh, je vous déconseille de chercher par vous-même parce que vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver une méthode efficace et rentable. Donc si vous voulez gagner de l'argent, eh vous avez intérêt à investir dans des méthodes et euh, à ce moment-là, vous progresserez beaucoup plus vite que si vous cherchez par vous-même. Si vous cherchez sur les réseaux sociaux, sur les forums, vous allez trouver tout et n'importe quoi et vous ne saurez pas faire la sélection entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça fait 10 ans que je fais du trading et je peux vous dire qu'en suivant des formations, j'ai progressé euh, beaucoup plus rapidement que si euh, j'avais cherché par moi-même. Donc ça c'est un des conseils aussi, et investir dans des formations c'est prendre moins de risques aussi de se tromper. Ça c'est aussi un élément auquel vous devez songer, donc formez-vous et là vous pourrez arriver le plus rapidement possible à des bons résultats, avec de la persévérance et bien sûr sans, sans vouloir gagner directement un salaire après un mois de trading. Donc ça c'est clair qu'il faut y aller petit à petit et il vaut mieux gagner quelques centimes au départ. Euh, lorsque vous voyez que vous progressez et eh bien vous voyez que vous êtes sur la bonne voie. Si vous perdez quelques centimes et eh bien vous voyez que vous n'avez pas encore la bonne méthode mais au moins ce ne sera pas catastrophique donc je pense que c'est la meilleure manière de faire. Donc il faut euh, bien gérer son risque. On prend des risques en trading tout le temps, quand on ouvre une position on prend des risques mais il faut prendre des risques calculés, des risques mesurés pour que le trading ne devienne pas un enfer mais que ça reste un plaisir. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos toujours ici à Tenerife. À bientôt, au revoir.